Portrier. Profession. Vous savez ce qui est en jeu. Il va bientôt quitter mon champ de vision. Tirez, bon sang Je vous dis de tirer Si je tire, je vais toucher des innocents. On s'en fout, ce n'est qu'un film Véhicule. Porsche. Cette voiture est équipée du dernier modèle de guidage GPS TomTom, Tom, qui te permettra d'arriver à bon port en un temps record. Uh -huh. Et elle peut faire quoi d'autre euh, Elle peut faire de la musique, mais c'est tout. Eh bien, on voit que c'est la crise. Gadget Inspecteur. Sinon, nous avons aussi cette montre qui donne l'heure. Démodée. Ou encore un lance-patate. Je pense que je vais garder mon Walter P.P.K. Sport. Avec une femme. Christina Non, moi c'est Vosette. Ah, dommage. Mais bon, on fera avec. <rire> Qu'est-ce qu'il Rien, rien, rien. Je suis à toi dans deux, deux secondes. Non. Bond. James Bond. Mais qui c'est James Bond Non, tu connais pas James Bond Bah si, tu m'en gâtes là. Ils ont fait 23 films sur lui. Tu veux pas me dire que je le connais pas quand même Bah on est des sbires des méchants. C'est bien connu qu'on a pas de cervelle. Même si on est dans un film de James Bond. Obstacle. Surmontable. À la fin de la route. Faites demi-tour. Hein, mais c'est pas vrai, j'ai pas le temps, moi. Je répète pour les non-voyants, faites demi-tour. Les non-voyants À la fin de la route, faites demi-tour. Ah. Problème résolu. Patate. Frites. Bienvenue au McDrive de McDonald's. Que voulez-vous commander Un maxi-best-of Big Mac. Nous n'avons pas compris votre demande. Veuillez répéter, s'il vous plaît... Un maxi best-of Big Mac Un menu Happy Meal avec une peluche qui fait... C'est bien cela mais, mais, mais... non Bien, monsieur Merci d'avoir passé commande chez McDonald's Et veuillez avancer pour prendre votre commande Salut Vous répondez vraiment à n'importe quoi C'est vous qui posez des questions stupides 007, code asthmatique. Un James Bond vraiment différent. à retrouver n'importe où dans vos rêves les plus profonds. Un vodka martini. Au checker, pas à la cuillère. Bien, monsieur. Ah, vous êtes là. Pardon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la commenter ou à l'aimer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Votre vodka martini au checker, monsieur. Merci. À votre santé